We'll Et on sent qu'on a vraiment besoin de se mobiliser, de réfléchir de manière concertée sur euh, des propositions à faire pour euh, sortir de cette situation où il y a quand même beaucoup d'insatisfaction. Il y a des choses prévues pour le BTP, pour les différents secteurs d'activité, notamment, euh, notamment pour les, les TPE, les artisans, qui est aussi très important de, de les intégrer parce que euh, dans la commune de la Désirade, dont je suis le maire, j'ai beaucoup beaucoup d'artisans, beaucoup de très petites entreprises, donc c'est une politique qui pourrait que, que me ravir. J'ai une vision sur euh, la façon de, de, de, de fonctionner en tant que chef d'entreprise dans ce contexte et, et j'ai beaucoup voulu insister sur euh, la valeur humaine, euh, expliquer qu'au-delà euh, des financements, il y a l'homme. Il y a l'homme en tant que chef d'entreprise, euh, en tant que, que, que fournisseur à ses clients, en tant que client devant ses fournisseurs, mais aussi en tant que collègue. Et qu'il était important, plus que jamais, d'être solidaire et bienveillant vis-à-vis -vis, euh, de tout à chacun. Nous voulons du concret, c'est notre réalité, le concret. Pêcher, partir, retourner avec du boisson, pouvoir le vendre, le commercialiser.